Ah oui, parce que ça tournait pas en fait. Ah ouais, merde. Malheureusement. Bah, hein. Ouais. En fait, on va pas plus loin, c'est un problème de lunettes. Ah putain, ça progresse plus vite que nous, la salope. Ouais. Passage, Pascal, pour Eau Rose. Ouais. Voilà, repère! Oh c'est pas simple, c'est pas simple. C'est plus de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est moins, moins abrupt que si ce, ce serait plus raide. Dans le fait. Ouais, bah c'est plus facile de discuter avec un arbre qu'avec une pierre. Hein. Et la remontée de Gros-Père. Coucou hein le voilà Un vrai singe Un vrai singe Alors, ça, vous l'avez pas vu tout nu, hein Il y a le oh. cul rouge comme des vagues,